Maintenant, mesdames, messieurs, vous êtes toujours en direct du lycée du Bourget pour une nouvelle rencontre avec notre journaliste Inès Keja. Bonjour. Et son invité Valérie Roa. Bonjour. Grande reporter et créatrice de l'agence Sepium. Je laisse donc la parole à Inès pour en savoir un peu plus sur le rôle de globe reporter à la COP21. Merci beaucoup Chabot. Nous allons donc commencer cette interview et poser notre première question à Valérie Roa. Madame Valérie Rouard, vous êtes tous les jours à la COP21. Que faites-vous dans cette COP21 Eh bien, j'essaie de récolter des informations pour faire sortir ces informations en dehors des murs de la COP21 et donc de pouvoir les transmettre, en l'occurrence... Euh, exceptionnellement pour moi pas à des habitants ou à des lecteurs ou à des auditeurs ou à des téléspectateurs mais à des classes puisque je travaille là pour Globe Reporter qui est une association euh, d'éducation aux médias et donc euh, les reportages que nous faisons nous les adressons à des classes au Canada, en Roumanie, en Turquie, au Liban et en France. Euh, Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule la COP21, comment est-elle organisée et quelle est l'ambiance du site Alors, je vais avoir du mal à vous expliquer tous les détails car la COP21, c'est environ 40 000 personnes et 3 000 journalistes. Donc, je ne connais pas le planning et l'organisation de tous, disons que globalement, très dans les gros traits. Il y a ce qu'on appelle une conférence plénière qui s'est déroulée au début de la semaine avec tous les chefs d'État. Donc il y avait 152 chefs d'État et de gouvernement. Et euh, une fois qu'ils ont tous parlé, qu'ils ont donné tous les grandes orientations, euh, ce sont des petites commissions, l'une sur l'air, l'une sur l'eau, l'autre sur la pollution, l'autre sur les déchets, qui se réunissent et qui négocient entre elles. Et ça aboutit à un texte qui a été présenté ce matin même. Et ce texte-là, maintenant, va être renégocié entre diplomates. Alors, toutes les salles ne sont pas ouvertes aux journalistes. Il y a un petit groupe de journalistes qui a accès à un certain nombre de, de salles. Et puis la grande majorité a malheureusement assez peu euh, accès aux salles. Euh, en revanche, ce qu'on peut faire, c'est que chaque, chaque journaliste, grosso modo, a sa, a sa délégation par pays. Et donc, généralement, bah, les Canadiens vont voir la délégation canadienne, euh, les Camerounais vont voir la délégation camerounaise, euh, les Français vont voir la délégation française. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des informations. Euh, que pouvez-vous nous, pouvez nous dire à propos du réchauffement climatique dans le monde et Il y a beaucoup de choses à dire. <rire> il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, c'est sûr, comme vous le disiez tout à l'heure, votre invité, euh, rien ne sera résolu après la COP 21. Vous savez que le, le, la perspective d'une augmentation seulement de 2 degrés en 2100 est un objectif qui est pratiquement inatteignable. Ce sera très, très difficile d'y arriver. C'est pour ça que cette COP 21 est si importante. C'est parce qu'il faut que tout le monde tout le monde y mette du sien, sinon on dépassera largement, largement les 2 degrés euh, en 2100. Et quand bien même on arriverait à contenir, à réussir à tenir cet objectif de 2 degrés, de toute façon, ce n'est pas tout à fait sûr qu'il n'y aura pas des changements. Enfin, il risque quand même d'y avoir des, des changements très importants. Cette limite de 2 degrés, elle a été fixée parce qu'au-delà de 2 degrés, on ne peut même pas calculer l'ensemble des effets sur euh, la planète. Voilà, c'est cette limite des 2 degrés, c'est ça, c'est... Là, jusque-là, on peut après, à peu près modéliser et savoir à peu près ce qui va se passer. Au-delà, on ne sait pas trop. Euh, au niveau de l'environnement, quel est pour vous le plus gros problème le, pro le plus gros problème, je pense que c'est l'air, parce que c'est celui que, dont on a besoin pour vivre. C'est celui qui est immédiatement perceptible quand on va dans des pays... Euh, euh, moins riches, ou des pays en guerre, parce qu'on oublie que la guerre, ça a des effets absolument catastrophiques sur l'environnement et sur la qualité de l'air. Euh, pour avoir beaucoup, beaucoup voyagé dans les pays d'Asie, euh, des pays, des, des capitales, par exemple, comme... Euh, Kaboul en Afghanistan, comme Katmandou au Népal, comme Manille aux Philippines ou Pékin, on en parle beaucoup de Pékin en Chine. C'est, euh, voilà, on ne voit pas le ciel, c'est une espèce de ciel tout gris, mais ce n'est pas qu'il va pleuvoir, c'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de pollution de l'air. Après, il y a l'eau aussi, l'accès à l'eau propre qui est quand même quelque chose de très, très, très, très important et qui nous concerne tous parce que même, même ici dans les pays développés, un jour, on peut manquer d'eau. Avez-vous trouvé des informations à propos des négociations du Liban Alors, les négociations du Liban, en particulier, euh, non, parce que quand on rencontre des, des membres des délégations, ils ont si on peut obtenir une interview, c'est en nous engageant à ne pas poser de questions sur les discussions en cours. Euh, il faut vraiment avoir des, des contacts très particuliers avec les gens pour euh, avoir un petit peu plus d'informations. En l'occurrence, là, en rencontrant euh, l'un euh, des membres de la délégation libanaise, on n'a pas parlé des, des négociations. Elle nous a quand même dit que c'était quand même pour l'instant quelque chose de très difficile. Mais de toute façon, dans ce type de négociations, c'est généralement euh, le dernier jour, à la dernière heure, qu'on qu arrache les dernières concessions. Donc je pense que toute la semaine, là, on va encore avoir que des informations assez floues. Et puis très négative, disant « Oh là là, ça ne se passe pas bien !» parce que c'est un, une façon de mettre la pression. Et puis on espère que à la fin de la semaine prochaine, il y aura quand même un accord. Vendredi, les choses sont en train de remonter peu à peu vers cette grande plénière. Donc vendredi, on aura la grande plénière à nouveau. Et puis en fonction de ce qu'il qui, qu y aura dans le texte, ben, la plénière va redonner des mandats à, à, tout, à, tout ces petits, à toutes ces petites instances pour continuer le travail. Un mandat très précis, très précis avec une direction très précise. Alors, il y a toujours des rumeurs, hein, il y a toujours des, des gens qui disent que, euh, ben, comme ça fait quatre ans qu'on essaye d'arriver à ce texte et qu'on n'a pas pu, il y aura un texte qui sortira de quelque part, euh, probablement des, des pays les plus influents, euh, et on ne saura, enfin, ce ne sera, sera pas le résultat du travail des partis de tous les pays. Euh, mais officiellement, euh, le texte sur lequel on doit négocier doit être un texte produit par les parties, par les pays qui sont des partis à la Convention de Cadre des Nations Unies. Merci beaucoup pour cette projection, Valérie Roard. Vous, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site qui s'affiche à l'écran. Madame Roard, pourquoi avez-vous choisi cet extrait ben Parce que je trouvais que justement il était assez symptomatique de la difficulté qu'on a de, de savoir ce qui se passe dans les réunions. Et là, elle nous expliquait exactement, parce qu'on parle de la COP21, mais on oublie qu'il y a des négociations avant, qu'il y a des négociations... Enfin, elle explique bien justement comment se déroulent toutes les négociations par grandes commissions, puis petites commissions thématiques, et puis ça remonte vers les grandes conférences. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai choisi cet extrait. Merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Madame Roar. Comme vous l'avez constaté, nous avons un magnifique décor derrière nous. Nous remercions l'association Cartooning for Peace d'avoir contribué au décor de notre émission par son exposition « dessin pour la paix » que notre lycée accueille en ce moment. Merci et au revoir.